Eh bien, bonjour à tous on se retrouve en compagnie de Brigitte bonjour à vous pour cette fois ci un tour de cartes un tour de cartes qui n'est qui est en fait un classique de la magie alors j'ai pris quelques cartes d'accord et j'ai pris essentiellement des dames, des valets, des rois et des et as. Des as. Oui. Bien tu connais le... Non pas du bah. tout. Alors Yann, je vais te proposer quelque chose, regarde bien. Oui. Avec les as, d'ailleurs je te les représente, Cœur, trèfle, carreau et pique. Je vais les dispos disposer en croix, comme ceci. D'accord. Jusqu'à là, tout est clair mm -hmm. On va faire un petit mélange, façon là et allez, allez, allez à Allez, aléatoire, voilà, parfait. Et même, tiens, ce que je vous propose, c'est d'aller encore un peu plus loin, c'est de les mettre face en bas. Jusqu'à là, c'est clair Alors, regarde bien. Voilà. Et sur chaque as, eh ben, je vais mettre des cartes. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien mmh. Parfait. Regarde. Maintenant, machine. Premier as, l'as de carreau. Petit mouvement. Et instantanément, il disparaît. En effet. Vraiment. incroyable. On continue On continue. Deuxième as, l'as de trèfle. Alors, l'as de trèfle, lui, regardez. Je vous le montre encore. Car un instant après... Non, c'est pas possible, il a disparu. Il disparaît. Ah oh, mais c'est incroyable. Pour le dernier, l'as de cœur. Regarde ce que je vais faire. Je vais faire un truc assez, assez spécial. Mm -hmm. Je vais le laisser face en l'air. Tiens, figure-toi. Car l'as de cœur, lui, est une carte très sympathique. Regardez. Il suffit simplement de faire ce petit mouvement au-dessus. Aussitôt, eh bien, ils disparaissent. Incroyable. Nos trois as ont disparu. Ici, nous nous retrouvons la chef, l'as de pique, en compagnie de l'as de, de cœur, l'as de, de trèfle. Bravo. Et enfin, l'as de pique. Magnifique tour, bravo, bien joué. Ça t'a plu Carrément. Est-ce que ça vous a plu Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, eh bien, laissez-moi un message. Likez. Et avec Brigitte, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un effet très, très magique. Tu verras, Même toi, tu vas apprécier. Voilà, j'espère que vos vacances se passent bien en ce moment. Oui. En tout cas, pour nous, c'était génial, franchement. On a pris trois semaines, oui. mais trois semaines, bon c'est bien. C'est bien. Un, deux, ça aurait été un peu court. Trois, c'est bien. Et là, ça m'a permis de travailler un peu, de profiter aussi du soleil. Voilà, on est heureux avec Brigitte de vous retrouver en tout cas. Et on, vous, on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Allez, ciao les amis. Bye ciao. bye